Meludia repose sur un principe simple, c'est qu'on pourrait apprendre la musique comme on a appris à parler, en écoutant et en imitant. En effet, ce n'est qu'à partir de 5 ou 6 ans qu'on a commencé à apprendre à lire et à écrire, mais on savait déjà parler. Meludia permet donc de développer son oreille musicale qui est le cœur du réacteur du musicien. C'est une application accessible depuis un navigateur internet en allant sur le site www.meludia.com. Il faut alors créer un compte pour accéder aux exercices. Une fois connecté, vous accédez au tableau de bord de Meludia où vous pouvez voir les quatre modules, découverte, intermédiaire, avancé et expert. Tous les exercices de la plateforme sont classés par dimension, ce qui permet d'avoir une vision rapide euh, des points forts et des points à améliorer. Nous allons commencer par explorer le module découverte. Chaque module contient 8 étoiles, avec une difficulté progressive. Chaque étoile contient 25 exercices répartis en 5 branches. A noter, chaque branche correspond à une dimension particulière. Ça permet de changer de branche si on a des difficultés sur un exercice et donc de ne pas rester bloqué. Tout est fait pour favoriser le travail en autonomie à la maison. Dans chaque branche, on commence par le premier exercice qui est le seul débloqué. Quand on a terminé le premier exercice, cela débloque le second exercice. Quand on a terminé le second, ça débloque le troisième, et ainsi de suite jusqu'au cinquième exercice qui est le boss de la branche. Dans la vidéo suivante, nous allons voir un premier exercice et je vous montrerai tous les mécanismes du jeu.